en sorte que l'économie appartienne à, bah, à ceux qui la font. J'ai décidé de, de transformer l'économie parce que je considère que c'est la, la clé actuelle de nos sociétés en termes d'organisation. Du coup, la transformation sociale, moi je l'ai vu là dans le, la capacité. Euh, de donner de l'autonomie économique à des personnes, à des collectifs, à des, à des citoyens. Moi, euh, de, de, bah, ça fait depuis que j'ai 20 ans que je suis là-dedans. Ça fait plus de 30 ans. <rire> non, de 30 ans. <rire> le droit à l'entreprendre, c'est un droit citoyen. On, on a le droit de créer des entités économiques qui nous conviennent, qui vont correspondre aux besoins des populations. On a le droit peut-être de se planter parfois. Je pense qu'il faut plus arriver à des systèmes justement de bien commun, où c'est l'ensemble de la population, pas seulement le public, euh, qui, qui crée des choses qui sont. Euh, voilà, qui sont. Alors il y a le bien commun, euh, bah, il voilà, y a la nature, il y a plein de choses comme ça, mais y a aussi le bien commun, c'est comment toutes les structures qu'on a créées, on arrive à les faire vivre, à, à faire en sorte que personne ne s'approprie la richesse et que ça puisse servir à d'autres, quoi.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 et tout ça avec une organisation démocratique. Donc à l'opposé de la grande distribution. Du coup, le GRAP, ça, ça permet à des activités alimentaires de bénéficier de moyens qui touchent soit à l'informatique, il y a ensuite toute la partie accompagnement de projet, il y a tout le volet comptable, paye, administratif, social, etc. qui est géré par le GRAP. Il y a aussi la logistique commune, toutes les fonctions mutualisées. Ce qui est génial dans le GRAP, c'est cette synergie entre les activités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 Là maintenant, euh, donc ça, ça veut dire que c'est au bout de 20 ans. Il y a donc 300 entrepreneurs dans toute la France. Il y a à peu près 8 millions de chiffres d'affaires. Et euh, vraiment, euh, surtout, euh, ce qui est intéressant dans Oxelis actuellement, c'est euh, la capacité du groupe à se renouveler. Donc, il y a sans arrêt des nouveaux leaders qui émergent, qui viennent prendre la, le pilotage. Euh, et puis, euh, ouais, la satisfaction de voir qu'il y a vraiment du, du coopératif à l'intérieur. c'est-à-dire que dans le chiffre d'affaires des entrepreneurs, il y a une bonne part de ce qu'on appelle nous, le marché interne. C'est comment les gens se, se créent des activités, se facturent entre eux, etc. Donc une, voilà, une forme d'économie euh, qui est générée par le collectif. Quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment une satisfaction. Cette euh, structure, elle a été plus reconnue en dehors des Bauches que dans les Bauges, Ce qui nous a amené à, euh, à essaimer sur le plateau des Mille vaches dans le Limousin, à essaimer euh, dans la région de Neor, euh, vers Poitiers, en Bretagne aussi. Euh, si on regarde les, les coopératives d'activité en France, il y en a un peu plus d'une centaine. Ça correspond à 10 000 entrepreneurs euh, qui, qui, qui agissent sous ce format-là. Euh, donc voilà, c'est pas énorme, mais ça existe. Et on a quand même eu la chance en, en 2014 d'avoir une loi ESS euh, qui, en France, euh, même si elle va pas assez loin, elle donne quand même quelques billes. Et du coup, euh, on, on, sur le plan en tout cas juridique, on a, on a quand même pas mal de possibilités. tellement je fais beaucoup ça je développe des formats d'ateliers euh, qui permettent à des personnes d'apprendre de, de leur expérience et, et du coup euh, parce que je considère que l'expérience ne se transmet pas euh, c'est pas parce qu'on a l'expérience qu'on arrive à la transmettre c'est plus la capacité qu'on peut avoir à, à créer des moments qui vont permettre ces échanges entre des personnes qui ont besoin de, de, de mieux comprendre ce qu'ils vivent ou qui ont besoin d'avoir des choses peut-être plus techniques, etc. sur leur projet. Par exemple, on a développé dans la coopérative où je suis actuellement, l'Université éphémère. Donc l'Université éphémère, c'est deux jours de co-construction de connaissances. On demande aux gens d'expliquer de, leur expérience, ce qu'ils ont compris, et euh, de se mettre en, en atelier de co-construction, avec aussi des chercheurs qui viennent apporter un, un éclairage. Et, euh, et on produit du savoir ensemble sur, euh, ça a été sur la qualité de vie au travail, sur les, les tiers-lieux, sur plein plein de thématiques qui sont nouvelles et sur lesquelles on a besoin d'apprendre. Moi, ce que ça m'apporte, c'est la joie de voir des personnes qui, au départ, avaient sans doute un super potentiel, et, et qui étaient confrontés à des problèmes euh, trop importants qu'ils n'arrivaient pas à le révéler. Quoi. Et du coup, euh, moi j'ai vu plein de parcours dans Oxalis et dans d'autres structures, mais j'en vois vraiment des personnes dans Oxalis qui se sont révélées à eux-mêmes. Que ce système-là leur a permis vraiment de réaliser leurs rêves. Et, bon, après ça ne veut pas dire que tout est rose, on n'est pas des bisounours. On est, les coopératives restent euh, confrontées euh, au marché, au libéralisme ambiant, etc. Mais on crée des îlots, quoi. on crée des îlots d'espoir et... Euh, et euh,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 Tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et aussi cette idée toujours de transmission. Une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de changer, d'apprendre des autres. Et de pouvoir créer co-créer des choses intéressantes.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 Bah, ici, dans les Bauges, il y avait euh, une situation difficile. Plutôt, enfin, euh, en tout cas, dans les années 80, il y avait encore euh, un départ de population. Il y avait, euh, il manquait d'activité à pas mal de niveaux, niveau touristique, rural, etc. Euh, il y avait aussi cette, cette problématique au niveau des, de tous les gens qu'entreprenaient. Donc, euh, parce que souvent, quand on entreprend, euh, on a des très bonnes idées, on a, on a beaucoup d'énergie, mais on manque de connaissances sur le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 mais euh, les citoyens aussi peuvent entreprendre. n'est pas réservé à, à une élite commerciale ou d'école de commerce. Donc c'est ça le principal message.. Moi ce qui, me, ce qui me révolte en ce moment, c'est de voir que l'économie euh, devient de plus en plus libérale sur certains aspects en tout cas et que du coup on est en train de recréer euh, l'exploitation ouvrière du 19e siècle, quoi. notamment à travers tous les travailleurs autonomes, qui certes euh, ont de la liberté, mais qui en réalité sont souvent asservis à leurs clients. Nous, ce qu'on essaye de, de défendre, et du coup on a créé aussi des groupes coopératifs pour porter ce message, un groupe qui s'appelle Bigre, qui regroupe euh, plusieurs grosses coopératives comme copenham Smart, etc. On s'est regroupés pour porter une parole, y compris au niveau européen, pour dire « ça suffit, euh, les freelances, euh, il faut recréer du droit social pour les freelances. On ne peut pas laisser ces situations de travailleurs des plateformes euh, qui deviennent asservies à leur... Euh, à leur métier. Quoi. Donc, euh, du coup, le corps social, sans arrêt, il doit se recomposer et inventer euh, des systèmes pour faire face aux changements euh, profonds de la société. Quoi. Du coup, je travaille dans d'autres pays maintenant et euh, je vois bien euh, aussi la chance qu'on peut avoir par rapport à ça. Notamment, ben, on a beaucoup travaillé au Maroc et en Tunisie. Pour faciliter le fait que les associations développent aussi des structures comme celle-ci. Et pour l'instant, on n'a aucun outil. Quoi. Dans ces pays-là, il n'y a pas de loi qui donne suffisamment, à part sur le volet agricole, qui est beaucoup de coopératives agricoles. Mais sur d'autres aspects, c'est compliqué. Quoi. De ne pas se sentir inférieur.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 Je pense que souvent l'erreur de la société civile, c'est de considérer que dès qu'on dépasse une certaine taille, le projet se dénature. Alors qu'en fait, on peut tout à fait organiser des structures pour qu'elles vivent encore des choses très très pertinentes. Nous, on bosse avec Smart en Belgique. Ils sont 70 000. Ils sont en ce moment en coopérative. Il y a un an, on peut, on peut vraiment être nombreux et continuer à avoir des valeurs. Ben moi, euh, c'est venu assez tôt, parce que euh, dès que j'ai fini mes études, euh, je n'ai pas eu envie de rentrer dans du boulot classique. Euh, donc ça, c'était dans les années 80. On était une bande de potes et euh, on a décidé d'imaginer de, des choses, de tester, d'expérimenter, etc. Donc euh, on a créé des associations, on a, on a développé des cigales, des clubs d'investissement alternatif ici sur Chambéry. On a investi dans les premières entreprises d'insertion. Euh. Et puis très vite est venue l'idée de, de venir dans les Bauges ici, et puis de développer un projet euh, à la fois de vie, d'habitat, euh, beaucoup d'expérimentations aussi sur la vie communautaire, l'éducation, euh, euh, des liens entre les, les, les, les quartiers alentours, euh, les villes euh, comme Chambéry et puis, la, et puis les Bauges Donc on a créé euh, des associations et puis très vite Oxalis qui, est, qui a été développé, d'abord sous format associatif et puis ensuite coopératif. Bah, au niveau d'Oxalis dans les Bauges on était déjà une bande de potes, on avait envie de créer notre job autrement. Et du coup, on a, on a travaillé par rapport aux ressources locales. Donc on est parti sur de l'agriculture, des petits fruits, euh, des jus de pommes. On faisait des jus de pommes à côté, là, euh, dans une cave, euh, sur euh, tout ce qui est éducation à l'environnement, l'accueil de classe, euh, le tourisme, les ânes, la randonnée, l'élevage d'ânes, enfin plein, plein d'activités comme ça. Donc ça, ça a constitué une période super euh, passionnante quand on a géré des gîtes aussi euh, sur place, etc. On est arrivé jusqu'à 10-15 salariés euh, à fonctionner. Euh, et, et voilà, c'était une expérience déjà bien. Après, on s'est dit, ben, ce qu'on fait, on a envie de le dupliquer. Donc euh, c'est là qu'on s'est mis à accompagner d'autres entrepreneurs et, euh, et à se demander comment ça pouvait fonctionner euh, une espèce d'entreprise comme ça où chacun avait son activité mais en même temps, euh, on n'était pas complètement tous en collectif. Quoi. Avec les, les copains, à Oxalis, on, on s'est assez vite mis à accompagner des projets d'activité ici. Et, euh, et de réfléchir avec d'autres en France à ce, ce modèle des coopératives d'activité et d'emploi qui a été reconnue dans la loi ESS, Économie sociale et solidaire, en 2000, seulement en 2015. Et donc Oxalis, bah, à partir de ses activités initiales, qui étaient beaucoup agricoles, éducatives, euh, sur euh, le tourisme, les ânes, on a, on a développé ici euh, les randonnées avec les ânes, et bien on s'est mis à, à accueillir d'autres entrepreneurs, en fait, et à créer une structure coopérative qui était multi-activité. OXALIS du coup, a quitté les Bauges il y a quelques années. Moi j'ai quitté OXALIS aussi, je suis toujours associé, mais je cherche à développer d'autres structures. Là actuellement je suis beaucoup impliqué dans la manufacture coopérative, qui est un groupement à la fois de chercheurs, d'autres coopératives, et on cherche ensemble à mieux comprendre qu'est-ce qu'on met derrière la coopération, comment ça peut mieux fonctionner, comment les collectifs arrivent à s'organiser, à décider ensemble, etc.